Il y a quelques jours, on a rencontré Sarah Gisler au festival Jeunes Sans Frontières. Elle est suisse, elle a 23 ans et elle vient de fêter ses 1 an autour du monde sans argent et seule. On te laisse découvrir celle qui se définit comme la nouvelle Christophe Colomb, mais en fauché. Active. Sans argent Sans argent Parce que c'est mieux. Parce que... Je sais pas, c'est nul, elle est nulle ma en fait. Voyage local, mais j'en ai jamais fait. Prochainement, enfin ouais, un jour, voyage local, je pense. Je pense qu'il y, y a pas mal de sens à ce qu'il est a. l'air plus bataille. Nomade Solo. J'aurais parti avec okay. quelqu'un. Aucun des deux Enfin, c'est. Un pouce! Un pouce. et plus, plus actuel et plus dans la recherche que j'ai. Que j'ai dormir ma chez vous. Mais rien dormir chez vous, c'est old school. Enfin, c'est la, la vieille époque. Ça va dire oui. Et sourire. Et c'est oui, ça c'est important. Oh, les deux oh. Non, alors My Corn, j'adhère pas, pas à tout, mais les deux oui. Pas une, une gage de qualité, Suisse, même si c'est très platonné. Oui. Oui. Je sais pas qui est l'autre, mais aussi, j'adore. Oui. Cueillette. Oui. Et, bah, les deux, quand enfin, les, les deux sont bons, ça reste à manger. Oui. Un inconnu. Mais il faudrait que je m'y mette avec mes proches, ce serait bien.